Bonjour à tous, nous sommes le 24 septembre 2020. Euh 24 septembre, on est quand même dans un mois assez troublé, comme on vous avait dit dans les dernières vidéos. Euh, C'est sûr qu'il y a des soubresauts assez importants, euh, surtout euh, beaucoup de volatilité. Et quand on parle de volatilité, on parle carrément de baisse. Les indices sont en baisse en correction. Euh, l'or aussi, l'or et l'argent subissent le même... C'est le même scénario de ce qui s'est produit à peu près au mois de mars. Donc, euh, l'or aussi corrige. Bon, on va aller voir les graphiques tout à l'heure pour peut-être vous rassurer. Euh, comme on, je vous dis, on est sur le long terme au niveau de, de l'or, l'argent et des minières. Euh, donc, euh, on va aller voir ça tout, tout à l'heure, mais j'ai beaucoup quand même de graphiques Et surtout, euh, regardez euh, ce qui va arriver au niveau de l'injection monétaire. En ce moment, on sait très bien que aux États-Unis, c'est un peu encore, encore en chicane. Au congrès, on n'a pas ré réussi à... à à régler les différents, parce que dans le fond, les démocrates veulent vraiment injecter beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Les républicains euh, veulent un peu moins en injecter, mais euh, ils n'auront vraiment pas le choix. Ici au Canada, on a eu notre nouvelle hier, c'est le discours du trône, euh, qui s'est soldé, ben, dans le fond, maintien de l'aide... Euh, euh, aux, aux travailleurs pour les entreprises jusqu'à l'été 2021 euh, aussi au niveau de on a plus de, il, il n'y aura plus de PCU mais c'est l'allocation euh, chômage là, qui va être encore maintenue euh, très très longtemps encore mais qui va avoir d'autres plusieurs personnes vont pouvoir en faire partie euh, dont les travailleurs autonomes aussi qui souffrent beaucoup au niveau de la crise les petites entre entreprises travailleurs autonomes donc non on va réinjecter beaucoup beaucoup d'argent euh, dans le système euh, ici c'est le disco du tronc qui a été fait par Julie Payette notre chère euh Julie Payette euh, qui a été qui eu quelques soubresauts au niveau de son attitude envers ses employés, c'est arrivé dans le passé, c'est arrivé dernièrement aussi. Disons que euh, elle est un peu, euh, on va dire euh, dirigeante, euh, sort le fouet lorsque ça ne fait pas. Euh, donc les employés se sont plaints, mais c'est elle qui a lu le discours du trône de notre euh, lieutenant gouverneur, notre gouverneur euh, du Canada qui euh, a un poste tout à fait inutile. Euh, euh, ce qu'elle a à faire, tout simplement, c'est lire euh, ce que la reine... La reine. <rire> Au Canada, la reine, c'est... Ça ne sert à rien, mais en tout cas, peu importe, c'est elle qui a lu ça. Et puis, euh, là, Justin Trudeau lui a parlé de COVID, qu'il faut faire attention et qu'il faut encore rester euh, enfermé dans nos maisons euh, jusqu'à Noël. Le docteur Arruda, lui, a répété que le virus est vicieux. C'est vraiment un discours scientifique. Euh, on est infantilisé ici euh, au Québec. Donc, euh, <rire> c'est ça. Le, le scénario, c'est un peu pareil sur la planète en entier. Vous savez qu'on est comme en confinement. On parle de la deuxième vague, deuxième vague de contamination faut bien entendre. Euh, les graphiques sont absolument clairs euh, au niveau de la mortalité, des hospitalisations, c'est vraiment pas à la hausse. Euh, au niveau des mortalités, on voit que le graphique est encore à terre. Hein. Euh, en tout cas, là on va voir ce qui va arriver, on arrive à la fin septembre, euh, mais c'est surtout euh, au niveau économique là, ce que je dis c'est que les gouvernements vont réinjecter massivement encore une fois dans le système et euh, là les États-Unis parlent de de réinjecter directement aux citoyens de l'argent euh, électronique. Euh, c'est n'est pas euh, plaisanterie. on va aller voir ça tout à l'heure. donc euh, Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de violence euh, aux États-Unis. Euh, il y a eu euh, un procès là, sur euh, une dame qui, euh, qui avait été euh, tirée, ça fait quand même euh, 2018, euh, une dame de couleur noire et là, le verdict, c'est que les policiers n'ont pas été accusés et là, ça a encore mis le feu au pot donc on brasse on la cage pas mal et il y a beaucoup, beaucoup d'armes qui se vendent de plus en plus aux États-Unis on attend l'élection l'élection de novembre dans six semaines, à peu près cinq, six semaines donc ça va être assez chaotique euh, ce que je vais en faire en fin du compte, on va commencer par euh, tout de suite aller voir euh, le discours du trône, l'argent promis euh, ici au Canada. Euh, le discours du trône, encore plus d'argent pour soutenir l'économie face à la pandémie. Euh, un million d'emplois promis, ça c'est en gros, là, on va aller revoir un peu plus loin dans la presse. Un million d'emplois promis, une subvention euh, salariale prolongée jusqu'à l'été prochain. Euh, mais pas un mot sur la demande des provinces pour une augmentation des transferts en santé. Oui, euh, notre gouvernement Legault euh, a pleuré un peu là-dessus parce que lui, il voulait avoir plus d'argent en santé, mais ici c'est une folie au Québec. Je comprends que la santé est importante, vraiment, vraiment, mais euh, <coughs> Il me semble que c'est c'est trop. Je pense que l'économie en ce moment est, vra est vraiment plus souffrante que la santé parce que l'économie, euh, lorsque les individus ou les petites entreprises subissent des soubresauts de l'économie, euh, de, de, de la santé, mais mettons on parle de, du COVID ou peu importe dans le futur, si on veut nous faire porter des masques, on va être encore plus euh, fou au niveau de la santé, eh bien c'est l'économie qui va en souffrir, qui va en partir et on sait que dans le fond en ce moment c'est une coordination, même Abouda l'a dit de sa propre bouche, il dit, moi, c'est pas moi qui décide, ça vient d'en haut. Il l'a dit lui-même de sa propre bouche. Donc, c'est l'OMS, c'est tout, tout un scénario et on se prépare au grand reset. Euh, on va voir tout ça euh, euh, pendant les prochaines, les prochains mois, dans le fond. C'est surtout après l'élection de Trump ça va, que ça va brosser encore. Mais l'argent, oui, euh, au niveau de ici, au niveau du, euh, du gouvernement, euh, il va y avoir des, regardez ici, le gouvernement fédéral promet une aide financière supplémentaire directe aux entreprises qui sont obligées de fermer à cause d'une décision de des autorités locales publiques, euh, euh, non c'est des promesses, c'est euh, la suspension salariale prolo prolongée, en tout cas il y a plein plein de promesses là-dedans, mais c'est surtout au niveau du support, parce qu'on dit que la deuxième vague est, est commencée, deuxième vague de contamination, euh, ok, en tout cas, deuxième vague de contamination, il euh, y a aussi une nouvelle que je voulais vous partager euh, vous allez vous, peut-être vous dire que ça n'a pas rapport à l'économie mais un peu, la fin du régime de terreur à TVA, vous savez que TD, TVA est vraiment à la solde à la solde des gouvernements euh, TVA des pas TVA euh, c'est peut-être la radio, euh, la télévision euh, plus pop, la plus populaire au Québec, mais c'est vraiment une télévision de masse, mais qui euh, désinforme euh, les personnes, qui crée des polémiques pour euh, vraiment, euh, ne veut pas de débat, surtout ne veut pas de débat, accuse tous ceux qui sont, par exemple, contre le port du masque ou qui me remettent en question l'efficacité du masque, on les appelle les complotistes. Donc, il n'y a aucun débat qui est permis euh, au, euh, au, au Québec et c'est supporté, euh, je dirais, plus par TVA. Radio-Canada, quand même, euh, j'ai lu un article dernièrement où on disait euh, qu'on remettait en question euh, la, euh, pourquoi que le gouvernement n'explique pas. Euh, dans le fond, le gouvernement, là, c'est très, très scientifique. Son approche avec nous, il, il nous dit comme à des enfants, faites ça, faites ça, faites ça. Et lorsqu'on demande pourquoi, il nous traite de complotistes. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et euh, Radio-Canada a osé poser la question, le journaliste qui a posé la question, c'est sur Radio-Canada. Mais TVA fait pas ça. TVA appelle tout le monde qui ose poser ou, ou demander pourquoi, complotistes. Terrible. Régime de terreur dictature et TVA euh, on voit très très bien là le titre dit euh, fin de régime de terreur à TVA probablement que les journalistes sont sont liés pour euh, dire ce que le, le, le la direction dit parce que dans le fond les, revues, les revenus publicitaires gouvernementaux euh, c'est important donc euh, la direction a, a, ben, ça vient de sortir la nouvelle et puis c'est ça vient c'est sur sorti, remarquez bien sur la presse donc euh, là le régime de terreur est fini peut-être qu'on va avoir plus de liberté pour penser, euh, ben, c'est au, au niveau aussi de sport, elle c'est une animatrice de sport, mais ce que je veux dire, TVA c'est une entreprise privée, mais je, je, je suis surpris parce que dans le fond, de, dans une situation comme on est là de, ben, de, de coronavirus, là, ils devraient quand même informer le public, c'est ce qu'ils qu ne font plus, mais il y a beaucoup de personnes, de personnes excusées qui démissionnent et euh, qui arrêtent d'écouter TVA, et j'en suis vraiment ravi. Bon, euh, ça, c'est... Ben, le discours du trône encore, là, on a Julie Payette, c'est elle, notre chère Julie Payette, qui se trouve à avoir euh, un peu... Ben, elle a brassé, je pense qu'elle avait brassé son mari en premier lieu. <rire> ça, c'était la, la première... En tout cas, elle avait brassé son mari. Ensuite, euh, elle, a, elle a travaillé quand même, c'est une personne très intelligente, c'est pas, pas de ça qu'on m'en doute, mais un peu euh, dictateur... Et, des dictateurs. Euh, régime dictatorial euh, dans en tout cas. Euh, les, ses employés se sont plein. Euh, les, les employés qui en ce moment travaillent pour elle se sont plaints de sa son intransigeance, son intolérance, son. Euh, puis il euh, y a des anciens employés qui ont travaillé pour elle qui ont dit que c'est la même chose. Donc euh, c'est elle, notre cher lieutenant-gouverneur, qui se trouve être un peu une, une méchère euh, <rire> que Trudeau. Euh, c'est pas Trudeau, c'est je sais pas si c'est sous Trudeau. Oui, ça doit être sous sous Trudeau qui est arrivé en tout cas. Donc, euh, on va le voir aussi, euh, j'aimerais peut-être regarder euh, avec vous euh, les nouvelles américaines, parce que dans le fond, euh, là, on regarde un peu ce qui se trame au niveau de ben, de l'automne, ça continue, c'est beaucoup d'argent qui va être encore injecté dans le système au niveau de la COVID, puis ce qu'on dit aussi comme discours aux personnes, restez chez vous. Donc, on n'encourage on pas le monde à aller dépenser, à aller euh, euh, euh, utiliser l'argent qu'on va leur verser, pour aller dans l'économie. C'est paradoxal. C'est quelque chose que je comprends pas. Dans le fond, on devrait quand même euh, encourager les personnes à aller aller au commerce, aller au restaurant. Aller... Non, on dit, si vous avez pas à faire, allez-y pas. Donc, on est en un, pas un peu, on est vraiment en contradiction euh, de ce qui arrive. Et euh, aux États-Unis, euh, je pense qu'il y a plusieurs États qui, qui n'acceptent pas. Euh, donc euh, on va regarder euh, en, euh, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Comme je vous ai dit, euh, il y avait eu euh, Bre euh, Breonna Taylor. Ça, c'est en 2018, je pense, qu'elle qu a été.. Euh, euh, tué, c'est une histoire de drogue tout ça, euh, ben c'est des policiers qui sont arrivés, euh, on le lira pas mais en gros c'est des policiers qui sont arrivés euh, dans sa demeure euh, avec un mandat parce que il y avait du trafic de drogue, et en tout cas euh, as broncé, ça a comme brossé les policiers l'ont tué euh, en trop. Et puis là, ce qui arrive, c'est que en ce moment, on a beaucoup, beaucoup d'émeutes et beaucoup de saccages euh, à cause de ça, à cause de cette situation-là. Donc, on continue à saccager les États-Unis. Euh, non, aux États-Unis, ça ne va vraiment pas bien. Et euh, là, en ce moment, euh, <rire> il y a un autre phénomène qui se produit aux États-Unis. C'est la vente d'armes dans, euh, dans les principaux États, du swing qu'on appelle, ont augmenté de près de 80 cette année. Cela a-t-il un incident sur le résultat des élections. Les États du soin, c'est les États qui vont faire la différence aux élections euh, qui s'en viennent dans, dans six semaines. Donc, euh, les ventes d'armes à feu ont augmenté et ça présage peut-être euh, que d'un résultat, résultat euh, aux élections qui va être assez violent. Peu importe. Qui gagne Trump ou Biden? Euh, euh, Biden Biden a dit qu'il accepterait pas le résultat si Trump gagne et euh, Trump a dit non. Euh lui aussi, c'est la même chose. Donc, ça va être vraiment le chaos. Euh, donc, <rire> euh, l'économie, ça, l'économie euh, déteste euh, le chaos. Donc, ça va être encore un catalyseur pour faire euh, peur à la population d'aller dans les entreprises. Il va y avoir beaucoup de commerces encore saccagés. Donc, non, ça va pas bien. Et les euh, gouvernements n'ont pas le choix. Euh, ben ça, c'était comme peut-être vous montrer rapidement. Euh, on va aller voir ça rapidement. Donc, c'était pour vous montrer que non, ça brasse vraiment aux États-Unis. Euh, et euh, il y a quelque chose que, une nouvelle qui m'a vraiment paru intéressante que je voulais vous partager dans le cadre d'une refonte monétaire sans précédent, la Fed se prépare à déposer des, de, des dollars numériques directement à chaque Américain, ça c'est toute une nouvelle, donc on va déposer directement de l'argent d'une manière électronique dans les comptes des, des États-Unis et la raison est très simple avec les stimuli, les stimuli monétaires qu'on a eu en, en mars abondamment avec l'organisation euh, ben, le, le, supplément de, le 1200$, le 600$ de plus aux, au chômeurs, euh, l'argent est pas allé où est-ce qu'ils voulait, que le gouvernement voulait, la Fed. Euh, voulait que l'argent retourne dans, au niveau de la consommation. Donc, euh, ce n'est pas ça qui est arrivé. L'argent est resté dans les poches des individus parce que les, les individus ont plus peur. Puis il y a une grande partie de cet argent-là qui est allé aux banques euh, euh, parce que les personnes ont gardé l'argent. Il y a des dettes qui ont été payées. Euh, donc, puis aussi, il y a beaucoup d'argent qui a été investi à la bourse. Donc, l'argent n'est pas allé où, <coughs> excusez, où euh, le... Où, où, où ce que le gouvernement voulait que l'ail, le gouvernement, je dis, euh, le gouvernement américain, il l'a fait, là, euh, c'est ensemble. Là. Donc euh, l'argent est vraiment pas euh, allé où ce qu'il devait aller. Donc l'inflation n'a pas augmenté parce que dans le fond, comme je vous avais expliqué dans un, un, un, un une vidéo précédente, euh, on se trouve à avoir eu euh, beaucoup d'argent dans le système, mais l'argent ne va pas dans l'économie réelle. L'argent reste paralysé et les banques euh, se, en profitent. Et là, je voulais peut-être regarder, ben c'est un graphique qui vient de l'article. Euh, l'argent, il va en avoir encore plus qui va venir, là. je vous l'avais dit euh, c'est la ben, la MMT la Mon euh, Mon euh, Monetary Modern Theory là, la théorie moderne monétaire qui dit, bon, bon, on n'a pas besoin de faire attention à la dette, euh, on n'a pas, pas besoin de faire attention à rien, euh, l'argent on la crée comme on veut et c'est comme ça dans plusieurs pays, au Japon c'est comme ça depuis 20 ans, euh, donc euh, on se trouve avec, le, euh, voir ici le plan républicain qui se trouve avec 1.1 trillion ça c'est le plan de relance là on n'a pas encore euh, on s'est pas encore accordé là, comment qu'on va euh, faire ça mais euh, puis les citoyens attendent puis 91 des citoyens veulent ce plan là au plus, le plus rapidement possible parce qu'ils attendent après ça directement donc euh, et le plan démocratique c'est 3,4 trillions donc c'est 3 400 milliards ici c'est euh, 1 100 milliards donc on voit une grande grande différence dans les deux philosophies euh, de dépenses et euh, surtout les républicains, ah, les démocrates, comme je vous ai dit, euh, avec la théorie monétaire, parce que le, les démocrates sont divisés en deux. On a les plus traditionnels et on a les plus... Euh, euh, communistes, donc euh, eux veulent, en ce moment c'est eux qui se trouvent à pousser euh, la chose pour que l'argent la, soit injecté d'une manière abondante dans le système, c'est pas encore réglé et ici euh, la dette fédérale publique de 1900 à, ben, c'est une projection là, mais c'est très très probable que ça va être comme ça vous voyez très très bien ici, on est en 2020, c'est simplement ce petit bout là qu'on est rendu, euh, un petit peu plus loin ben non on est rendu ici dans le fond, excusez, parce que la pandémie, euh, là, ça, c'est la grande récession, donc, euh, bien, ça, c'était la première guerre mondiale, donc, euh, ça, c'est toujours en, en dollars euh, actuels, parce que, dans le fond, euh, on n'a pas injecté autant d'argent actuel à la, la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est vrai que c'était immense. Donc, euh, c'est peut-être le même schéma qu'on va avoir à long terme de ce qui s'est passé de 1900, ben, dans ces coins de 1929, là, bah ben, même on avait commencé avant première guerre mondiale euh, donc peut-être le même schéma qu'on va avoir mais en immense immense et on projette on a ici euh, euh, la dette euh, pa, la dette qui va augmenter d'une manière euh, phénoménale euh, <rire> on est loin d'être on est loin de d'être de, de terminer ça encore cette dette là monstrueuse qui va puis quand on parle des générations futures, euh, j'écoute un économiste C'est pas tout à fait ce qu'on peut euh, croire, dire que les générations futures vont payer. Regardez si c'est l'exemple du Japon. Euh, <rire> encore plus de pognon grâce à la Banque centrale au Japon. Oh, il n'y a pas de problème au Japon. Face aux incertitudes euh, économiques élevées en raison de la pandémie de coronavirus, le gouvernement de la Banque du Japon, euh, Uriiko euh, Kuroda, a indiqué que son institution plongerait elle prolongerait les dispositifs favorisant le financement des entreprises après mars, date de fin des programmes initialement prévus. Au Japon, il n'y a aucun problème. Ça fait 20 ans que ça dure et ça ne pète pas et le gouvernement possède une grande partie, euh, des entreprises. Donc, je pense que c'est la on appelle ça la japonisation de la planète. Je dirais pas rien que des États-Unis, mais la japonisation de la planète et c'est ça qui s'en vient ici c'est sur euh, Business euh, Bourse. En, en passant à Business Bourse, euh, je voudrais saluer euh, Fabrice qui, qui a cette, ce site-là, qui, qui se trouve être un peu le Zero Edge français. Euh, euh, fr, euh, Fabrice me poste souvent euh, et euh, j'en je, je, suis très reconnaissant. Donc, euh, euh, Business Bourse, très bon site euh, où on peut avoir des informations que Fabrice postes, euh, euh, qui sont pas nécessairement les informations cannées. Lui, ils vont un peu grappiller toutes les informations qu'on ne trouve pas dans les euh, réseaux traditionnels. Euh, donc, euh, c'est un endroit qui est bien euh, pour ça. Euh, deuxième vague de marché baissier roulant est sur le point de commencer. Comme je vous ai dit, euh, ça, ça se trouve être un prévisionniste qui il paraît qu'il se trompe pas souvent, mais en tout cas, une récente vague de baisse des stocks exacerbée par des signes d'une deuxième vague de pandémie de coronavirus est pour le moins troublante. La liquidation du marché du printemps dernière a été brève, mais brutale. Notre appel du jour vient de Yves Lamoureux, président de la Société de recherche Mac macroéconomique, euh, qui, qui dit que la deuxième vague COVID-19 est sur le point d'inaugurer un autre retrait boursier. Euh, il y avait prédit un événement de panique en 1900, ah, excusez, 2018 prévoyait à l'origine un marché baissier en trois parties en 2022. Donc, euh, oui, c'est une prévision qui est un peu noire sur l'avenir. Donc, c'est pour ça que ça me fait dire que euh, aux États-Unis, on n'arrêtera pas d'imprimer, ces garanties Et au Canada aussi, et dans plusieurs pays du monde. Euh, en Europe aussi, on va continuer à imprimer, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, euh, ça, c'est peut-être pour vous donner des nouvelles de New York, euh, les, les locations euh, qui sont qui ne louent pas les, les les entreprises qui entreprises de des de, grands grands bâtiments qui qui avaient plusieurs euh, bureaux loués à des euh, grandes banques euh, ça se loue pas on avait un nouveau euh, euh, gratte-ciel qui vient d'être construit inauguré euh, il est vide c'est tout simplement ça et je pense que c'est c'est pas simplement la, la peur de la pandémie de la pandémie je pense que c'est vraiment euh, les ben, les démocrates sont là bas puis euh, OAC oh là euh, jeune femme là, qui se trouve à être une pro-communiste à 100%, euh, est en train de justement euh, faire en sorte alors oh, c'est pas grave, les gros riches tomberont, il n'y a rien là, mais dans le fond, New York, le résultat de tout ça, c'est que New York, c'est la débandade générale, euh, et on voit très très bien ici, Manhattan, euh, à combien c'est tragique, euh, West Side, euh, euh, Downtown, euh, la, la location, euh, les immeubles sont vides, et le deuxième graphique nous montre euh, euh, le montée rentable. Les prix s'en va à la baisse, ça se vide. C'est tous les grands centres qui se vident. Los Angeles, ça je parle au niveau des États-Unis, tu as Los Angeles, ben, euh, New York, tu as euh, des grandes villes, des... Des hyper grandes villes, surtout démocrates, il faut le dire. Là, San Francisco. Euh, donc, euh, ici, c'est la même chose. Montréal, peut-être à, à moindre échelle, mais quand même, euh, les personnes, à cause du fait qu'ils sont confinés. Puis, donc, ils retournent dans des petites villes. Euh, toi, reviens revient, à nous autres, euh, ça monte, là, là. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, euh, on va se dépêcher parce que dans le fond, mon temps avance. Ça, ça, ça se trouve être le nombre d'employés de, temporaires. Ça, c'est aussi bien dit, c'est les. Euh, euh, les personnes qui perdent le, leur job là, euh, qui perdent leur job de manière permanente aux États-Unis euh, vous voyez ça, ça monte dans le fond on se trouve à, à vraiment s'en aller dans le chaos et euh, ça, les, les revenus personnels et les dépenses. Les revenus personnels, à cause des de injections ma, euh, massive des gouvernements, eh bien ça a augmenté et les dépenses euh, diminuent. Euh, je pense qu'au Japon, j'ai lu ça un article eh, qui disait que dans le fond, on s'en va la même. c'est à peu près la même chose qu'on a fait depuis des années. Les personnes dépensent moins et euh, économisent plus. Euh, on a changé de régime. Donc euh, euh, OK, on va finir avec euh, l'or. Dans le fond, euh, moi, je vais, je vais me dépêcher. Ça, c'est un peu le ben, c'est le spot euh, index euh, average euh, à long terme. Et euh, comme on a eu notre cassure ici sur l'argent, là, en ce moment, on est en correction, on n'est plus beau que ça. On est à 22 dans ces coins-là. On va aller les voir pour terminer. Donc, euh, la correction qui arrive sur l'or, c'est quand même pas... Il euh, faut pas penser que tout est en train de s'écrouler. Je pense que... En ce moment, on a eu une montée impressionnante de l'or et de l'argent depuis quelques mois et là, ça correspond, cette consolidation-là correspond à, à, aux, aux corrections importantes du marché. Euh, mais ici, c'est un article que je viens de prendre sur Mont -Monte, euh, de Motley Fool et on parle des, des entreprises qui seraient intéressantes pour l'avenir, euh, euh, Barry Gold, euh, que Warren Buffett a acheté. Franco Nevada, euh, une entreprise que je vous ai parlé souvent, qui est euh, de Pierre Lassonde qui a fondé ça. Euh, euh, ici ça se trouve être un GDL. On parle. Il y en a qui parlent de ça, ces papiers, tout ça, mais en C'est quelque chose qui est intéressant. Puis je voulais vous parler aussi. Euh, C'est là-dedans que j'ai vu ça. Euh... Non, c'est peut-être pas dans cet article excusez-moi, mais je pensais que c'était dans cet article-là que j'avais vu ça. On parlait de First Majestic Silver qui a. qui lui-ci souffre de la déconfiture. Euh euh, de l'argent en ce moment mais euh, comme je vous dis il faut être à long terme et justement on va regarder nos fameux graphiques pour terminer ici ça se trouve être le graphique de l'argent euh, ce qu'on a corrigé c'est un graphique qui est pas mal à jour en ce moment euh, donc euh, sur le long terme et c'est un graphique hebdomadaire, hebdomadaire excusez euh, on voit que la casseuse qui est arrivée ici, euh, euh, ben, là il n'y a pas rien de surprenant qu'on pourrait même aller jusqu'ici, euh, dans ces points-là. Euh, mais on se trouve avoir cassé une résistance de très long terme et il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, surtout euh, les, les marchés de l'argent. C'est très, très volatil. Ouais, c'est ça, je vous parlais de, du graphique de l'argent, je l'ai mis un, d'une autre manière. Euh, regardez, dans le fond, ce qu'on est en train de vivre, c'est une correction. Et comme l'argent est très, très volatile. On va peut-être le mettre sur euh, mensuel, dans le fond. Euh, regardez ce qui arrive en ce moment. Ça se trouve être une correction qui va suivre le reste, reste du marché. Dans ce moment, on se trouve être en, dans des paradigmes assez euh, semblables à ceux... À ce qui est arrivé au mois de mars, mais comme je vous dis, euh, euh, la Fed et les autres banques centrales vont continuer à injecter, c'est sûr, c'est même pas un doute. Euh, au niveau de l'or, euh, c'est pareil, dans le fond, euh, la correction qu'on subit ici, comme je vous ai dit, même sur la ligne verte ici, là, que je vous avais parlé, du 780-85, 85 euh, ça serait même pas surprenant qu'on aille euh, là, mais moi je vous dis encore de regarder euh, à long terme, euh, c'est vraiment ce qu'il faut faire, le dollar américain c'est sûr qu'il est en rebond en ce moment, euh, regardez le petit rebond ici, là, tout simplement, c'est ce qu'on vit, donc euh, c'est pas surprenant si le dollar monte, euh, que l'or euh, diminue, c'est un rebond qui était rebond, un rebond technique, mais sur le long terme, euh, euh, le dollar américain c est, c est, est, est faible, là, de, et pour terminer, peut-être regarder... Euh, ben, les, les, les minières d'or et d'argent. Et euh, comme je vous dis, les minières d'or et d'argent, euh, on pourrait aller voir GDX ici, mais on va regarder XAU qui se trouve à couvrir les deux. Euh, et ensuite, on ira voir peut-être... oh euh, malgré que, on peut simplement regarder ça pour vous donner une idée, c'est que lorsqu'on a une montée, la montée qui est arrivée, c'est 2000 jusqu'à... C'était assez violent, là, parce que 2008-2009, mais les montées, là, ça se fait pas d'un coup, hein, ça se fait avec euh, beaucoup de soubresauts, et c'est sûr, les minières, euh, on, on souffre plus que le métal lui-même lorsqu'on a une correction, et c'est ce qui arrive aussi au niveau de, de euh, des minières elles-mêmes, euh, Bon, peut-être qu'on peut terminer avec GDX. Euh, c'est à peu près le même tableau, c'est ça. Fait que dans le fond, là, la correction qu'on vit en ce moment, faut pas paniquer avec ça. Là. Moi, je vous dis de regarder vraiment, vraiment le long terme et de pas euh, d'arrêter de focusser justement sur du court terme et de justement de pas être euh, trop à la salle du court terme parce que c'est là qu'on peut prendre des mauvaises décisions et euh, lâcher euh, le marché qui pourrait... Euh... Bon, regardez ici, c'est First Majestic... Euh... On est 9,98 et hein. il n'y a pas rien de, de, de, de, de si terrible que ça de ce qui est arrivé. Là. Donc, euh, non, il faut vraiment continuer à se sur le long terme au niveau de l'or et de l'argent, surtout euh, qui sont des valeurs refuges en ce moment, dans cette période euh, vraiment de, de troubles qui arrive. Donc, euh, il faut vraiment pas lâcher le bateau. Mais par contre, euh, vraiment, il faut se tenir au courant de ce qui arrive et c'est ma mission. Je vais vous tenir au courant euh, tout le temps de ce qui va arriver jusqu'à l'élection de, de Trump. Et ensuite, euh, cet hiver, on regardera ce qui se passe jusqu'à ce nouveau grand récept qui arrive euh, en juin, si la date n'est pas encore retardée. On se revoit bientôt.